Il est 13h, heure de Paris, quand Jean-Pierre amougou bellinga le président de Télésud, arrive à Avenue Marceau dans le 16e arrondissement à Paris. Derrière ses portes, le président a rendez-vous avec les membres du conseil d'administration de Télésud. La réunion va durer plus d'une heure. Comme dans tout conseil d'administration, il a fallu expliquer, détailler, répondre à des questions d'éclaircissement. À l'issue du conseil d'administration, un communiqué a été rendu public. Au-delà de l'approbation des comptes, de l'adoption du budget et de la projection 2022, un mandat clair a été donné au directeur général de Télésud pour poursuivre le développement digital de la chaîne et renforcer l'image d'une Afrique positive, a commencé par le Cameroun et son chef d'État, Paul Biya. Télésud a pour une mission euh, la promotion d'une Afrique positive. Je ne vous ferai donc pas de dessin, qu'il va de soi que Télésud doit servir à tout seigneur et tout honneur. Les institutions républicaines, le président Paul Biya, avec tout ce que vous connaissez, je ne veux pas revenir dessus. Plus que jamais, notre appui. Doit être constant et dynamique pour permettre aux chefs au chef de l'État, président Paul Biya, d'avoir un soutien de poids. Le monde étant devenu un grand village, les médias constituent une force. Le président de Télésud, Jean-Pierre amougou Bellinga, a réitéré son engagement à soutenir de manière indéfectible, sans condition et sans faiblesse, les institutions du Cameroun, mais aussi d'autres pays où il souhaite voir se renforcer la présence de Télésud. Comme vous le savez, j'ai eu l'opportunité d'être reçu par le président des îles Comores. Il a sollicité que notre groupe puisse être installé aux îles Comores. Nous, allons donc là -bas, nous commencerons donc par Télésud pour permettre à ces pays frères euh, d'avoir une visibilité, une lisibilité sur la scène internationale. Et d'autres secteurs d'activité du groupe vont aussi se mettre en place. Le conseil d'administration qui a délivré un satisfait au directeur général de Télésud l'a aussi encouragé à poursuivre sa politique de déploiement de la chaîne. On a un développement de nouveaux partenariats qui est en train de se mettre en place avec des grands annonceurs euh, qui est tout à fait encourageant pour euh, la, la stabilité financière et économique de, de Télésud euh, qui doit pouvoir avoir une régie efficace, des annonceurs heureux euh, et des téléspectateurs évidemment qui euh, apprennent, qui découvrent et qui trouvent chez Télésud un autre moyen de s'informer. Le président du groupe Télésud Vision 4, Jean-Pierre amougou Bellinga est reparti satisfait du Conseil d'administration, non sans avoir remercié le gouvernement français, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que toutes les institutions françaises avec lesquelles, ces derniers mois, Télésud a entretenu des relations régulières et satisfaisantes. Rendez-vous est déjà pris pour avril, cette fois-ci pour l'Assemblée des actionnaires. À cette occasion... Une évaluation du plan de développement sera faite.